Salut tout le monde Alors aujourd'hui on va faire un taboulet à la truite fumée. Alors pour faire ça on va prendre de la semoule de couscous, qu'on va verser là, une demi-tasse, ensuite une tasse d'eau chaude, qu'on verse à l'intérieur, ensuite un peu de sel, On mélange un coup, on couvre et on laisse gonfler pendant 5 minutes, on ne touche plus. Ensuite, on va préparer nos légumes. Alors, on va préparer d'abord les tomates cherry qu'on a bien sûr nettoyés au préalable. Voilà, on va les découper en deux. Bien sûr, pas oublier de nettoyer vos légumes, toujours. Toujours bien laver ses légumes avant. Se laver les mains, évidemment. Voilà, on laisse de côté. Ensuite, on va s'occuper du concombre. Alors, on va l'éplucher. Voilà. En deux, on va vider les pépins parce que c'est pas très digeste. Voilà. Ensuite, on va faire des petits cubes. avec les tomates. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la vinaigrette. Alors pour la vinaigrette, on va prendre un petit peu de moutarde. Vraiment, pas trop. Hein. Une demi-cuillère, ça suffit. Ensuite, un petit peu D'huile d'olive, voilà un peu de vinaigre de framboise. Alors, ça, la vinaigrette, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est une idée de vinaigrette, mais si vous avez de la sauce à salade déjà dans le frigo ou une autre vinaigrette, c'est complètement égal. Voilà, moi, Je vais rajouter un petit peu de confiture de framboise pour avoir un petit goût un peu plus sucré. Voilà, on va saisonner un coup avec un peu de sel. Moi j'utilise du sel au piment d'Espelette. Après chacun selon ses goûts. Un petit peu de poivre. un peu plus de sel voilà voilà tip top ensuite on va s'occuper de la pomme qu'on va couper en quatre voilà on va l'épépiner Après c'est selon les goûts de chacun, vous pouvez varier bien sûr les légumes, vous pouvez varier un peu tout ce que vous voulez. Alors les pommes on va les mélanger directement dans la vinaigrette pour le morcisse. Mélangez un petit peu voilà comme ça sent bien imbibé de vinaigre tip top maintenant on va couper notre truite de fumée toujours un peu en, en cube alors la truite fumée c'est comme pour les légumes chacun fait à sa sauce hein. si vous préférez mettre d'autres poissons ou ou alors s'il vous reste par exemple du poulet, de la veille ou comme ça dans le frigo, euh, ça peut très bien remplacer. Hein. Ça c'est selon les goûts de chacun. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas trop poissons. Vous pouvez sans autre mettre de la viande. Ou pour les végétariens, euh, que légumes, bien sûr. Voilà. Alors, on va contrôler notre taboulet, notre semoule. On prend une fourchette, on va l'égrainer un peu. C'est bon, elle est déjà cuite. C'est parfait. Alors, on va pouvoir mélanger déjà la cuite Les légumes. On va prendre une râpe, n'importe quelle râpe, on va râper un petit peu des brocolis je vais les mettre les trois quand même voilà, on va mettre notre vinaigrette avec nos pommes mélanger un bon coup Un peu d'herbes hachées, là vu la saison j'en ai pas de fraîche donc euh, j'utilise un peu des herbes congelées que je râpe Alors les herbes aromatiques euh, ça c'est celle que vous voulez à volonté, il a pas de souci Voilà, on mélange un dernier coup Et voilà, on goûte top merveilleux on met tout ça dans la bac. ce sera certainement pas tout on va ça pour qu'on rentre, on rentre, top. le couvercle Hop une petite glacière c'est top, mettez dedans une petite glacière, une serviette, une fourchette, je me suis fait un peu des filets d'orange pour le dessert, tac, on ferme, on met au frigo et voilà c'est parti pour le boulot, bon appétit